Hello les petits trous comment ça va sur le camp? Nom de Dieu, la caméra qui marche pas Y'a rien qui marche aujourd'hui, j'en peux plus. Allez, inshallah ça passe. Allez Ah bah voilà Bon, aujourd'hui sur le campus de la Soltier Academy, il y a pas mal de choses. Wow, oh j'avais pas vu, le truc a changé, enfin c'est cool de changer ça, ça coûte pas cher et ça donne l'impression que le jeu change. Elle arrive quand la nouvelle saison Elle arrive, elle est maintenant, on va voir ce que ça donne, quels sont les changements, qu'est-ce qui se passe, où, quand, comment. Euh... Ok, Zen can... Player, donc en gros si tu commences à dire de la merde dans le vrai chat, bah, t'es muté. Bon, c'est Valorant, ça. Sur Valorant, c'était carrément... Si t'es russe, t'es muté. Attaquant, en fait, la dernière. Brava. Ouais, c'est ça, ouais, c'est son nom. Elle s'appelle Nayara Cardoso. Donc, elle a un de ses cousins qui est mort dans une fusillade où il aurait pas dû se trouver. Et son autre cousin, c'est Capitao. Brava, miti de Mira Alvarez, director of R&D. Ah, c'est Mira, la, la patronne du R&D Ok. Et du coup, le patron, maintenant que Harry est décédé. Je voulais qu'il s'autolide. Ouais, d'accord. Ah, écoute, Sauron Pas de tripoter l'anneau. La Bine fait pas le moine T'es sûr que, que ça fait pas le moine S'il avait une veste, euh, il aurait pas pris ça voilà ouais. ouais, well, oh, enfin un mec avec du charisme là Chais Avec son poster là derrière et tout. c'est pris pour qui là C'est pris pour Dexter l'autre là Loadout euh, elle a pas de 1.5 du coup Ah si quand même Ok donc le euh, même setup que Capitao quoi Ok un canon long Est-ce que ça tire droit On s'attire bien, ça part un peu trop sur les côtés quand même. Ah bah le reload du coup. Ah non, j'ai eu peur. Je croyais que ça parte pied au milieu. C'est parfait ça. Allez là, ça va les trigger. Oh non, je pense que ça va ralentir le jeu et tout. Ça change rien le reload. Ah si, tu peux plus le cancel du coup. Pour moi, ça changera rien du tout. J'adore le fait que oh, tu puisses pas le cancel. A chaque fois, je je, je, je je pétais des câbles parce que ça faisait des cancels sur mon reload. Je pétais des câbles. Ça, ça m'insupportait le fait que de temps en temps, je faisais... Putain Mais là, j'ai reload, là Ah ouais, putain, la vache, tu carries un... tu le carries bien, le truc, quoi. Là, tu viens de mettre quoi t'as un bon. drone normal, comme Twitch Ouais, j'ai deux drones normaux je crois. C'est ça, des drones normales. Normaux. Ouais, normaux. Je suis nul en français. Ouais, ouais, je vois ça. Ouais. <rire> si je tire dessus là, il, il a un HP, il pète, tu penses Oui, il pète. Et pourquoi il touche pas le sol Ah ok, ok, ok. J'étais sur les feuilles en même temps, je pense. Ok. Pourquoi il, il, il pourquoi il crache un truc On dirait Rick et Morty. <rire> tire, vas-y. Ça se récupère tous les, on, va, on le verra après, mais. Ah oui c'est bien visible hein ouais, Mais tu ça, peux le faire combien de fois suite, hein. Mais hey, mec tu peux le faire combien de fois Euh infini Environ toutes les 1 seconde et demie je pense. J'ai trois charges de base, après ça se recharge. Mais je pense vu que c'est CTS euh. T'en as combien Deux drones. J'en ai 3 de base. J'ai deux drones. Là je peux le péter là. Oui. Tu peux envoyer un autre Euh oui, juste à côté. Et tu peux envoyer un autre drone... Euh... Non t'as qu'un qu drone normal Non j'en ai deux. Mais le... T'as le, le... deux drones normaux et deux drones euh... comme ça. Ok. Fais le bouger pour écouter le bruit de ton drone, euh... de ton nouveau drone. Vas-y amuse toi dans la salle avec. Bon, il a un son bien particulier, pour le coup. Euh... Attends, je vais essayer, du coup. Oh, c'est marrant. C'est chelou, quand même, l'effet le, qu'il y a sur le truc. C'est chelou. Ah quoi hein oui, non mais là... je regarde aussi attends attends ah ouais <rire> ah ouais, il mute oh, c'est incroyable donc du coup tu peux mute euh, t'arrives sur une porte genre top Oregon bam tu balances le truc et au moment où juste avant de pousser et du coup tu tu dinaies, euh, les trappes de capcan le portail d'Aruni, c'est ouf quand même attends pourquoi ça me ah si j'ai un truc euh, si j'ai ah, ça me ça me ça me target les il y a, y a un lock en fait' C'est ça ça donne une information sonore en fait il y a un petit lock pour te dire tu viens de passer sur un truc que tu peux prendre c'est pas mal ça donc là il me dit rien. Mais si je vais là-bas par exemple... Attends deux secondes je passe. Ah ça vient un, un petit bruit quoi. Il y a un petit euh, shoot marker. C'est marrant le truc... La distance... Ah le truc de la distance à droite qui m'indique vraiment... Euh, Est-ce que j'ai la range ou pas Le truc blanc là. Out of range. Oh putain! Ah oui, ça sert pas à rien les trucs sur les côtés là. Ok, vas-y. Alors, premier essai. Ok, je récupère. Ah, je peux le récupérer. Quoi? T'as hacké le hack? What? Non, c'est trop complexe là! Mais du coup ça veut dire quoi Ça veut dire que je peux récupérer la récupération récupérée What the fuck <rire> Et du coup tu peux pas récupérer le truc récupéré du truc récupéré Mais <rire> si tu veux À moins que je puisse me barrer Merde <rire> Mais c'est n'importe quoi Donc là t'as récupéré un truc qui est rouge Non moi je veux pas bleu du coup Oui D'accord Mais oui. moi d'accord Oh la vache, ça n'a aucun sens. Moi, le truc rouge de base s'est enlevé, mais il y a un, un layer rouge qui s'est ajouté. Mais la question du coup, la question c'est est-ce que tu peux hacker... ça What Bah ouais. Attends mais, depuis quand le truc de Moses il a un skin C'est une bonne question. What À quoi bon Et là, est-ce que le pet de Moses chope les éco-drones non. <rire> non Oh, il y a trop de trucs à faire. <rire> oh non, mais il y a trop de trucs Est-ce que le pet de Mozi chope le éco-drone Bien évidemment, si ton drone passe à côté du truc rouge, du coup, il se passe rien. Bah euh, du coup, ouais. Vu c'est le mien. Oui, on est d'accord. Du coup. Récupère un drone avec euh, mon... un seul drone avec ton Mozi. Ok. Ramène-le à un certain endroit. Ça, c'est ton drone. Ok, très, très bien. bien. Ensuite je vais faire ça. Mets un mozy tout seul par terre, loin. Fais gaffe parce que va pas me faire de la merde. Il est où Il est là. Ah oui d'accord, loin. Ok, ça c'est hacké. Du coup, la question, est-ce que tu peux passer avec ton drone Est-ce que ça récupère Tu vas -y. le récupérer normalement. Vas-y. saute dedans. Et donc du coup... J'ai re-récupéré mon drone qui a quand même le layer de mozi <rire> <coughs> Je comprends plus rien. C'est trop, c'est trop. Maintenant il y a ton drone donc il va hacker une de tes clés morts. Ah ouais vas-y. Bah elle fait rien. Ah si. Ah si. <rire> ah, ah, ah si. Elle me mis à doute quoi. Donc Mozi a récupéré <rire> le truc qui hacke la clé mort qui me pète à la gueule. Ah oh, c'est incroyable les, les possibilités. Il y a quoi d'autre à faire Mais il y a trop de trucs. Wamai vas-y. C'est bon. Wamai C'est trop. Hey, franchement. Wamai avec les impacts. Ok. Balance un Wamai contre un mur. Ok. Vas-y. Pas du tout. What? Ah. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le Wamai capture-t-il un autre Wamai? Si je sors de truc, ça ne termine pas le process. Donc tu peux, ça. Tu, peux pas, tu peux pas être en mode shoot and forget, quoi. Tu peux pas euh, tirer, te barrer, sortir du truc et arriver et ça passe. Exact. Donc, ouais, le temps, ok. Hein. Donc t'es obligé de respecter le, le process en le regardant ou pas Non. T'es obligé quand même d'attendre le, le, le truc success en haut. Bon, ça prend une seconde et demie, mais, mais voilà. Et du coup... Non, what, what? Ah, bah ça sert à rien. Ça va faire, ça faire juste du temps quoi. J'ai cru qu'on allait temps. ouvrir un, un, un, un, <rire> un, un, un, un portail temporel, un trou noir. Ok. Euh, la question du coup, est-ce que Mozi Maudzi... est-ce que Mozi tu peux le balancer sur le plafond? Oui. oui. Sur le mien? Pourquoi je pourrais pas. Vas-y, oui. bah, bah, si, essaie de le choper. Non. What? Eh ouais. Bah, essaye de l'accrocher au plafond. Ah ouais, non. Bah, non. Ah ouais. Essaye, essaye peut-être de hacker Ah, du coup parce que sinon ça et... direct. Ok, et pose. Essaye de le. Mec, il se passe rien, je l'ai oh. toujours. Hein. Ah, parce que t'étais pas dedans. Ah ouais, d'accord, ok, vas-y. Ah, ok, c'est la roche. Ah donc. Non. Et c'est Mozi qui récupère l'éco drone Non. C'est euh. What ouais bah, c'est cool. Je l'ai pas récupéré moi. Non je... Ah si. What ah si c'est bon il est revenu. Mais qui est-ce qu'il est, qu est, -ce un, qu est là C'est moi qui l'ai. C'est C'est Pilo. Mais c'est pas logique. Par contre du, du coup j'ai le skin de Maudit mo... de euh, sur, le... sur la vie. Oui Ouais c'est moi aussi. What the fuck Ah oh, c'est génial comme truc. Mais c'est toi qui re récupères ton drone. Ouais. Alors la question déjà c'est est-ce que je peux aller dehors avec Ah non c'est bon. 10 secondes. Donc ah ok, donc je dehors. ne peux pas aller dehors plus de 10 secondes, et je ne peux pas le prendre avec moi. Voilà, <rire> comme, un, comme, un, comme un drone déco. Comme un drone déco. La question étant, est-ce que tu peux hack mon, mon Brava, et est-ce que ça va hack la charge et où le fuse là Ah j'ai qu'une seule charge par contre. Ah. <rire> euh, Vas-y, qu'est-ce qui se passe si tu hack la charge En tant qu'attaquant, j'ai aussi accès au drone la je détrui. peux euh, l'utiliser. Et oui, du coup ça fait comme les drones. Ouais. NON Mais attends, mais j'ai jamais vu ce, cet effet là J'ai ré... réussi à l'avoir Elle a pété, croire, mais elle en pète pas le. Mur. Ouais. Mais quoi Et, et le fuse Bah du coup je peux pas parce que j'ai plus de charge. Il explose comme un vieux truc de cartoon des années ouais. 20. <rire> Avec un vieux bruit de pétard, et le fuse Ouais. D'accord, je peux pas le récupérer. Mais attends, pourquoi est-ce que moi je le vois pas rouge en revanche Le, le, ouais. le Brava hacké par Modi Moi que... ouais, je le vois normalement. Parce que c'est hacké par Modi, justement, c'est pas Brava. Mais pourquoi est-ce est qu'il est bleu C'est le... le... ping en bleu aussi, ouais. Ah ouais le... Il... le drone déco, ça le ping en rouge. What the fuck Il y a un bug. Oui, c'est un bug. Ah bah là, ouais, clairement. Vas-y, refais un coup sur la charge, voir ce que ça donne. Je peux quand même la ramasser en... Ah non, je presque plus la ramasser. <rire> tu t'es cramé les mains ouais, ouais. <rire> En revanche ça a pas fait de dégâts, moi ça m'a pété la gueule, ça n'a rien fait. Et Fuse ça fait, Fius, ça ça fait, fait quoi Mais c'est toi qui peux le faire péter du coup Ah non, pareil. Non, ah ça fait toujours cet effet donc euh, de... Du, du, du, du, du, du, hacker, euh, hacker explosé quoi. Ok, ok. On peut essayer ouais. de deny la plante d'un défenseur avec le drone hacker echo. Bah oui. Non on peut pas Oh oui tu peux Mais <rire> oh, c'est horrible T'imagines <rire> c'est que ça Oh putain Bah ça peut être euh... Game, Game changer, changer hein. Ouais ouais, de ouf Ah bah ouais Bon oh, ça va moyen... J'ai pas trop y a moyen trop de... Il moyen de faire tellement de strats Oh c'est incroyable ah ouais, mais ça ne le change pas en revanche, en... et elle est rouge en bas, quoi. Ouais. Mais ça ne la change en vrai, pas. Hein. En vrai, tu vois quand les trucs sont hack quand même. Tu vois oui, bien. oui, oui, tu vois bien, ouais. Surtout Attends, le... Je... Est-ce que le, le la DS chope le, le Alibi Ah oui. Attends, ça a chopé quoi Euh, non, en fake Alibi que je voulais balancer. Non. Et... Si. Vas-y, refais. Avec... <rire> ça va ah tellement de trucs. Oh là là, ça va tellement trucs. trucs ah ah ah ah ah ah ah ah vas-y putain ah fils de pute <rire> Le mec il ah rien au jeu et tout Vas-y là ton ah il déconne Que je hack le ah Euh oui pour le C4 Ok Je pense ah c'était ça hein. Tu peux pas as... ah ah ah le range Mais quel range Bah ah ah ah ah du... Attends attends attends Qu'est-ce que j'ai fait de mal là Pourquoi je pouvais pas utiliser mon truc Parce que t'étais à côté de jammer. Et Bah du coup je peux pas utiliser ton téléphone. Ah oui. euh... Oui quand t'es dans les mutes tu peux pas utiliser. Il y a tellement de trucs, je ne sais même plus si c'est du domaine du nouveau, de l'ancien. De... <rire> Ça c'est normal. T'inquiète Je me mets là, je le hack. Ok. Et la question c'est. What attends attends, pourquoi pourquoi je le vois en, en muté Parce qu'il est, qu est brouillé mais je peux faire se poser je pense. Attends. Là je peux pas. Mais là il est tu peux Et ça le deny quoi quand... Ah non, OK. Ouais. Quand il est dedans, c'est le quand il est dans la range c'est il deny mais une fois qu'il est sort c'est bon quoi. Non parce que je sais pas si t'as vu mais t'avais le spin comme s'il était... Là pour moi il faisait le bruit d'un truc jamais... C'est horrible C'est horrible Ça ça peut être vraiment... Non moi je l'entendais bipé hein. Ah bah non on le voyait jamais nous. Oui moi aussi je le voyais jamais mais il fait toujours le bruit d'un C4 fonctionnel. Bah oui Mais de loin Oui de loin Tu vois quand même un truc que tu considères comme muté Ok, attends, écarte les drones de Twitch, l'autre drone de Twitch. Mets ton, mets ton peste en mode normal. Ok, Twitch, balance un, un drone de Twitch en mode euh, par-dessus. What the fuck <rire> J'y comprends plus rien, non, non, non, <rire> je comprends, non, c'est trop, c'est trop. Il y a trop de choses qui vont pas. Je sais pas, mais... Euh, ou alors c'est normal. Ah, ok, ah, putain, ouais, mais l'autre est... Ouais. est quand même... Quoi Mais Le ça n'a aucun marcher. sens Les deux sont mutés par contre. Oui mais parce que euh, t'es dans la rage, j'ai déçu. Mon cerveau ne peut choquer. pas processer tout ça, c'est impossible. Et du coup j'ai les deux. Bah <rire> oui. Bah oui Et essaye du coup ouais, de ouais. hack un... Un drone de Twitch Qu'est-ce ouais. que, Est-ce que ça lui rend ou pas Attends. Non. Si, là ah, maintenant essaye. C est, c est, c est. Non attends, non c'est moi qui ai le drone de Twitch, ah non attends, non c'est honnête attends. by ADN, vas-y Ah ouais mais je peux pas le récup en fait Mais il est tout je bleu maintenant oh, ouais. mais Je peux plus le récup <rire> C'est <Comment rire> je plus, euh, Comment ça tu peux plus le récup Comment ça tu peux plus le récup Je peux plus le mettre dans ma poche en fait What C'est le mien, je peux le contrôler mais je peux plus le mettre dans ma poche et ça, ça te fait rien euh, quand tu as ça, un... ça. Ça me fait un effet quand, quand j'ai rien. Quand j'ai pas mon gadget, ça fait un effet qui est pas connu euh, sur Rainbow Six quoi. Genre euh, comme si tu rentrais. Ah ouais. Ça ah fait ouais mais euh... c'est un bug ça non Non non je pense pas, c'est une annonce de me dire attention tu es rentré dans un dans un truc qui est. Okay. Ah ouais. Ça me fait un. Ah C'est parce que ma barre ne monte pas. Ah ouais Ah, mais... ah ouais Bah oui ça charge plus. Mais bah, du coup ça doit être pareil pour Vigil. Ouais et Pulse pareil tu peux pas l'utiliser. Ouais mais Pulse il a pas de... Oui oui. Oui. Ouais ouais. Ah c'est hyper intelligent donc l'effet que ça me fait là c'est parce que je ne peux plus charger. Là donc je charge et, et si je suis dedans du coup il se passe quoi Bah rien ça me le fait sortir en fait. Ça me fait instantanément sortir de mon truc. Ah oui. Et ça me dit Specchio électrosensor et Jam. Euh. Ah bon, je le vois de ouf, enfin le Légion. Ouais, de ouf, Ah non. Enfin, tu voyais beaucoup au début et maintenant. Et ça, mais... c'était incroyable, hein. Ça, je l'ai appris il y a pas si longtemps que ça, hein, le, le deny du, du Haruni euh, par le par la Oza. Hein. Donc attends, là, là, tu viens de le récupérer, on est d'accord C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il fait qui doit le réactiver bah parce que l'autre il a pété, il l'a tués. Oui, mais là il va revenir tu penses ouais, attends, nous, il Bah va, oui, il oui, oui, oui, ah faut oui, que l'exactuelle s'arrête, mais du coup c'est qui va devoir le... Bah, bah tout le monde peut. N'importe qui, tout le monde peut. Ouais. Donc oui. la problématique bien évidemment, c'est que si tu te oui. le fais du côté de la défense, les attaquants vont pas pouvoir trop le faire au final. En revanche moi c'est pas bah, pareil là. Bah, attends regarde. mais moi il est rouge moi bah oui, parce que c'est le nôtre. Celui-là, c'est le nôtre. Ah oui, mais c'est toi qui l'annule, putain, parce que t'es à côté. de... Ok. Donc je viens de prendre mon propre truc dans la tronche, ok. Mais bon. Attends. Mais aussi quand on voit. Ah ouais. Et donc là, tu l'as hacké le truc, ok. Ouais. Ah mais on le voit trop en revanche. Ah le hack du lésion, Ah ouais. Mais je sais pas si c'est parce que c'est les TTS ou quoi, mais on les voit vachement quand même les légions. Et si je suis dedans. Ouais, c'est vrai que moi je les vois beaucoup là. Moi je les vois énormément et bien vert pour le coup, j'avais jamais vu ça. Hein. Oh, ouais. ouais, mais moi aussi je les vois bien les. Je ça. vois bien le poison à l'intérieur. Ça, ils vont pas te le mettre dans le patch note, ce genre tu de changement. Ouais, ah. comme le son quoi. Ça réduit le recul, mais c'est moins. témoin moins précis quoi. Ouais. Bonjour la b la Vas-y, <rire> bon, bon, balance un drone. Euh, là j'en ai un truc là au-dessus de ma tête. Au dessus de ma tête là, elle est là. Ah oui. Attends. Et les couilles, hein. Arrêtez de faire les cons, vous allez faire de la merde là. J'ai bon. Il vient de me péter à la gueule, instant <rire> Et je l'ai eu aussi hein, alors que où je suis quand même Je suis sur bah, le... Ah, oui, quand même. ah ouais mais ça pète d'ultra long. enfin ça pète d'ultra long en fait. Attends vas-y, fais voir parce que je t'ai pas vu le, ouais. la hacke du coup, vas-y. Et ça donne quoi en vrai fait Ouais voilà. Merci les petits poulets d'être venus en tout cas et d'avoir aidé. Ouais, ouais la merde ans. Ans, hein. à la prochaine. Ça marche, merci. Plaisir, Pilo. Merci à... pour nous. Et bien, bah, à demain, sûrement. Peut-être. Ça marche. Ouais, bah ben, oui. À demain. <rire> Bisous. A plus tard. Alright. Et bien, en tout cas, cette saison s'annonce bien cool.